Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, brièvement Omega Pro et comment créer un compte. Alors, c'est quoi Omega Pro? Omega Pro, c'est une plateforme qui regroupe euh, des investisseurs privés euh, donc, le siège est basé à Dubaï et tous les, fonda euh, les fondateurs de cette entreprise sont tous accessibles. Alors, euh, Omega Pro opère dans deux marchés, le Forex et la crypto-monnaie, mais je vous recommande de vous axer principalement sur le marché du Forex et qui vous offre des gains de 0,45% journalier de lundi à vendredi. Pendant 14 mois, et donc euh, ce qui vous fera 300% en 14 mois avec Omega Pro. Voilà, il héberge en son sang, bien évidemment, des traders euh, professionnels, des experts traders avec plus de 15 ans d'expérience. Omega Pro n'a pas de frais cachés. Donc, pour cela, euh, quand on vous dit voilà, vous vous inscrivez, il y a des frais d'inscription, mais vous pouvez créer un compte. Maintenant, je vais aussi dire. Que Omega Pro est une opportunité euh, qui est favorable à tous les grands leaders. Pourquoi je dis grands leaders Parce que lorsque vous développez Omega Pro, il existe déjà. Elle est, Omega Pro existe depuis 2018. Voilà. Euh, elle est un peu comme euh, la plateforme est un peu comme euh, Cashores Group aussi, qui jusqu'à présent ont fait le preuve. Voilà. Donc, pour ceux-là qui me disaient, madame, les nouvelles opportunités, j'y suis depuis un moment, mais je ne partage pas parce que après euh, quand il y a un problème, les gens, ils se fâchent. <rire> mais alors, et puis après, on ne va pas arrêter de faire le business parce que euh, certains sont mécontents. Donc, pour ceux-là qui ont réclamé, voilà, je vous présente cette plateforme. Madame, vous ne connaissez pas une plateforme ou euh, une plateforme assez stable car j'ai une équipe derrière moi. Alors, toi qui m'as euh, suggéré, qui m'as posé ton problème, Voici la plateforme que je te recommande. Tu peux la développer aussi bien cette plateforme que Cash Forest Group pour ceux qui veulent développer Cash Forest Group. Mais Omega Pro vraiment, vous n'allez pas le regretter. Ici, vous avez la possibilité de développer vos deux pattes euh, binaires euh, gauche et droite. Et je vous recommande vivement de rejoindre le groupe pour la formation et savoir placer qui et où. C'est très important. Voilà. Donc, comment s'inscrire sur la plateforme Tout simplement, euh, quand vous cliquez sur le lien en description de la vidéo. Ah, mais avant de vous montrer comment on s'inscrit, je tiens encore à rappeler à tous ceux-là qui m'écoutent pour la première fois. C'est-à-dire, euh, vous me découvrez au travers de cette vidéo. Je dis encore, et vous êtes nouveau dans les investissements en ligne. Avant de se lancer dans une opportunité, il est important d'être informé et bien formé. Voilà. Donc, on ne se lance pas à tête baissée parce qu'on a dit ça gagne de l'argent. Ma parole n'est pas une parole évangile, je peux me tromper. Mais je dis encore, on investit que ce qu'on peut accepter de perdre. Nous sommes des investisseurs, il y a des risques. L'objectif, c'est de minimiser les risques. Alors, la personne qui vous dira, il ne faut pas être sur Internet pour perdre de l'argent, il faut investir, mais quand tu deviens auto-entrepreneur ou web-entrepreneur, il faut minimiser les risques, mais savoir que ça peut arriver de perdre, mais ne pas baisser les bras. Parce que nous, si on est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas baissé les bras, même si on a eu à perdre. Donc, voilà. Euh, pour créer votre compte sur Omega Pro, voilà, vous allez voir ici le nom de votre parent, le côté binaire sur lequel il vous a aligné. Alors, votre nom ici, vous mettez votre nom. Je vais mettre mon nom. L'avantage avec Omega Pro, c'est que vous pouvez avoir plusieurs comptes, vous pouvez créer vous-même. Et c'est ce que je vous recommande quand vous vous inscrivez. Vous pouvez prendre un compte, une pâte avec 100$ ou 500$, mais activez votre binaire par vous-même directement en vous créant des sous-comptes pour que votre binaire commence à travailler. Ça, c'est ce que je vous recommande déjà, premièrement. Donc, ici, vous mettez votre nom. J'ai mis mon nom. Euh, votre numéro de téléphone, choisissez d'abord votre pays. Voilà. Choisissez votre pays. Choisis mon pays. Je mets euh, mon numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas de ça. Hein? Ne vous inquiétez pas. C'est normal que ça le me mette. Euh, le numéro de téléphone. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Voilà. Euh, votre nom d'utilisateur. Pareil, vous pouvez utiliser un euh, nom d'utilisateur juste à les numéro temps. Hein. donc ici bon, je vais juste mettre là l'avenir 2 pour dire que c'est un autre compte vous sélectionnez une question secrète et vous y donnez une réponse Donc ça c'est facile à répondre. Vous mettez votre adresse email. Vous pouvez créer plusieurs comptes avec la même adresse email donc. Voilà. Et ensuite. Vous créez un mot de passe solide. Très important. Créer un mot de passe solide. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Créer un mot de passe solide. Ok. N'oubliez pas de cliquer sur « Accepter les termes et les conditions ». Ensuite, vous cliquez sur Register Now. Donc, les amis, après euh, validation de votre inscription, vous recevez un message semblable à ceci avec euh, toutes vos informations, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, euh, la transaction, transaction password. Alors, les amis, ce mot de passe est euh, très important. Vous devez le conserver. La transaction Vous devez le conserver car il va vous servir pour toutes vos transactions, que ce soit pour l'activation d'un pack, que ce soit pour euh, changer les informations de votre compte. Donc, assurez-vous euh, de ne pas le perdre. Je vous conseille de faire une capture d'écran, de vous l'envoyer par mail euh, ou de faire euh, euh, un copier-coller, de vous envoyer le message par mail. Vous êtes sûr de ne jamais perdre vos informations, de stocker même ça dans Google Drive ou... Euh, en ligne, quoi, pour être sûr que même si vous perdez votre téléphone, votre portable, vous n'allez pas avoir à perdre vos comptes. Voilà. Donc, j'espère que dès à présent, chacun de nous connaît comment créer euh, son compte sur Omega Pro. Donc dès que cela est fait, je vous recommande de vous connecter à votre nouveau compte. Bon, je l'ai nommer l'avenir de, de mettre votre mot de passe. Voilà, vous remplissez bien le captcha. Voilà. Nogging. Et quand c'est fait, comme vous pouvez le voir, vous êtes connecté à votre back-office. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer euh, comp comment comprendre et manipuler son back-office. Donc, quand vous êtes sur cette page, vous venez juste dans Forex Trading. Vous venez dans Forex Trading et vous allez voir euh, à quoi ressemble votre back-office donc dans la prochaine vidéo on va faire une brève présentation sur euh, le back-office d'Omega Pro voilà donc et autre chose à quand désactiver tête alors autant que vous n'achetez pas un pack tant que vous n'achetez pas un pack votre compte reste inactif donc vous avez euh, 21 jours ouvrés vous avez 21 jours pour vous acheter un voilà. pack minimum de 100 dollars jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce, que... jusqu ce, que... jusqu ce que vous achetez un pack, excusez-moi. Donc, voilà. Tu sais quoi Tu peux pour te demander tout à ce plaisir. OK, comme je le disais, Dès que votre compte est créé, lorsque vous êtes connecté, vous allez remarquer que vous avez 21 jours pour activer votre compte, sinon votre compte sera tout simplement supprimé. Vous pouvez commencer par un pack de 100$, dollars, pack minimum, et ensuite vous pourrez plus tard euh, upgrade votre compte. Voilà. Dans les autres vidéos, on pourra voir en détail les différents packs euh, d'Omega Pro. Donc. J'espère que vous avez euh, aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao